Je m'appelle Paul Girard, je suis en deuxième année de licence de droit donc au sein de ce campus alpe J'habite à 45 minutes d'Annecy et puis quelque chose qui a beaucoup compté, c'est la taille humaine de, de cette structure. On est moins nombreux qu'à Lyon, donc par conséquent, j'ai tout de suite compris que j'allais me sentir bien dans cet environnement-là, puisqu'il allait y avoir une proximité à la fois entre les élèves, mais également vis-à-vis euh, -vis des enseignants. J'ai euh, découvert euh, l'UCLI un peu par hasard, et en regardant euh, le, le site de l'UCLI sur Internet, j'ai compris euh, l'esprit, on va dire, de, de l'école, et cet esprit-là, moi, m'a tout de suite convenu. Le droit, pour moi, c'est un domaine qui est, qui est vivant, qui est extrêmement riche. D'ailleurs, même au niveau des enseignements, hein, on a des enseignements, euh, du moins durant les deux premières années, à la fois en droit privé qu'en droit public. Donc euh, intellectuellement, c'est euh, tout à fait stimulant. C'est-à-dire qu'en droit, on va être confronté à des faits. Il va falloir donner à ces faits une traduction juridique et il va falloir avoir un esprit euh, de, oui, de, de, de curiosité. C'est tout un cheminement intellectuel euh, qui est euh, très exigeant, certes, mais euh, extrêmement euh, enrichissant même au quotidien. Ça permet d'avoir un esprit le plus clair possible, le plus logique possible et on peut très très vite devenir passionné par ce, par ce domaine qu'est le droit. Je suis déjà plus attiré par le droit privé que par le droit public, c'est certain, et en fonction euh, oui, de, de mon ressenti, de cette période de stage, je pourrais peut-être me destiner à pourquoi pas, à cette profession de commissaire de justice. oui. Dès ma première année, je me suis euh, mis en tant que membre au bureau des étudiants, et j'avais également en première année participé au concours d'éloquence. Alors, cette fois-ci, en tant que candidat, j'ai décidé avec quelques amis d'organiser ce concours d'éloquence. Donc, cette fois-ci, je suis du côté de l'organisation et non plus de la participation. Et c'est vraiment un projet que l'on mène sur l'année, c'est-à-dire que nous avons des dates clés au cours de l'année. Euh, il y a des séances, euh, il y a d'abord une communication à voir, par la suite des séances d'entraînement à effectuer pour mettre les candidats le plus à l'aise possible, et ensuite euh, les manches, hein, et puis par la suite évidemment la finale. Ce concours d'éloquence euh, s'adresse aux étudiants de l'UCLI, notamment les étudiants du campus Alpe-Europe à Annecy, bien sûr, et nous projetons à l'avenir euh, de l'élargir euh, ce concours et pourquoi pas faire participer euh, les terminales, ça pourrait être une très très bonne expérience notamment, pourquoi pas, ceux qui se destinent euh, à, à des études juridiques. Ça pourrait avoir un sens extrêmement fort pour eux, et puis une première approche qui peut être euh, tout à fait pertinente. Pour moi, le concours d'éloquence a un véritable sens, surtout en droit, parce que le droit, certes, il y a beaucoup d'écrits, bien sûr, mais il y a également une part euh, d'oralité qui est extrêmement importante, puisqu'on va forcément devoir, euh, un jour ou l'autre, s'exprimer, peut-être face au client, peut-être face au juge, peut-être face à l'avocat, et avoir des qualités oratoires me paraît nécessaire.